Bonjour, comment allez-vous les enfants Vous allez bien Moi aussi je vais très bien. Alors je vous présente pour aujourd'hui des activités orales. Euh, le sujet d'aujourd'hui c'est ma santé et mon hygiène. Ma santé. Ma santé. Ma santé. Ma santé. Et mon hygiène. Ma L'hygiène, la santé, ma santé et mon hygiène. Alors c'est très important pour vous, mes chers élèves, pour avoir une bonne santé. L'objectif c'est informer et s'informer sur la santé et l'hygiène. Informer sur la santé et l'hygiène s'informer sur la santé et l'hygiène. Allons-y, mes chers élèves de CP et CO1 aussi. On va découvrir ensemble le dialogue d'aujourd'hui avec illustration. Alors, mes chers élèves, je vous propose ces deux images. Observez bien, s'il vous plaît. Je vais vous poser des questions. Sont des questions vraiment très simples. Je vous laisse quelques moments de bien observer ces deux images. Il s'agit de ma santé et, ma, et mon hygiène. Ma santé et mon hygiène. Alors, première question. Combien de personnages voyez-vous sur les images Combien de personnages voyez-vous sur les images? On dit je vois trois personnages, je vois quatre personnages ou je vois cinq personnages. Oui, c'est vraiment facile. C'est bien, je vois trois personnages seulement. Je vois trois personnages seulement. Alors, qui sont-ils est Qui est-ce Qui est-ce Et qui est-ce Alors, qui est-ce C'est une dame. Très bien. C'est une dame. C'est la maman. C'est la maman. Et qui est-ce Oui, c'est un garçon. C'est un garçon qui pleure. Oui, c'est un garçon qui pleure. Et qui est-ce? Celui est qui porte un tablier blanc et soigne les dons. Qui est-ce? Oui, c'est très bien. C'est un médecin. C'est un docteur. Mais le médecin ou le docteur des dents qui soigne les dents, comment sappelle t C'est le dentiste. C'est le dentiste. C'est la maman. C'est un garçon. C'est un médecin. C'est le dentiste. C'est le dentiste. Alors, où sont-ils, d'après vous? Où sont-ils? Est-ce qu'ils sont dans l'école? Est-ce qu'ils sont dans la classe? Est-ce qu'ils sont dans la cour de l'école? Où sont-ils? C'est très bien. Ils sont chez le dentiste. Ils sont chez le dentiste. Ils sont chez le dentiste. Ils sont dans la cabine dentaire. Ils sont chez le dentiste. Tout simplement. Je vois trois personnages. C'est la maman. C'est un garçon qui pleure. Et c'est le dentiste. Ils sont chez le dentiste. Mais pourquoi le garçon pleure-t-il Pourquoi le garçon pleure-t-il Est-ce qu'elle a peur de sa maîtresse Car il n'a pas fait ses devoirs. Pourquoi pleure-t-il Pourquoi le garçon pleure-t-il Oui le garçon pleure car il a mal au don. Car il a mal au don. Il a mal au don. Il souffre. Il souffre. Il, souffre. il a mal au don. Il souffre. Il souffre. Alors la maman a décidé d'amener son enfant, chez le dentiste, il va soigner ses dents. Il va soigner ses dents. Alors maintenant, écoutez bien le dialogue entre le dentiste Ali et la maman d'Ali. Ali a mal aux don. Elle est avec sa maman chez le médecin dentiste. Ali a mal au don. Elle est avec sa maman chez le médecin dentiste. Chez le médecin dentiste. Le dentiste. Pourquoi tu pleures, mon fils? Pourquoi tu pleures, mon fils? J'ai mal aux dents. J'ai mal aux dents. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Tu te brosses les dents. Tu te brosses les dents. Pas toujours. Pas toujours. Ali a mal aux dents. Elle est avec sa maman chez le médecin dentiste. Pourquoi tu pleures, mon fils? Pourquoi tu pleures, mon fils? J'ai mal aux don. J'ai mal aux don. Ouvre ta bouche. Tu te brosses les dons? Pas toujours. Pas toujours. Ali a mal aux dents, elle est avec sa maman chez le médecin-dentiste. Le dentiste, pourquoi tu pleures mon fils? Ali, j'ai mal aux dents. Le dentiste, ouvre ta bouche, tu te brosses les dents. Ouvre ta bouche, tu te brosses les dents. La maman, pas toujours. Pas toujours. Alors, vous avez bien écouté le dialogue entre le dentiste Ali et la maman d'Ali. Voici quelques questions pour bien comprendre le dialogue. Que fait le dentiste Que fait le dentiste Que fait-il Oui, le dentiste examine Ali le dentiste examine Ali est-ce que Ali se brosse les dents? est-ce que Ali se brosse les dents? oui très bien non il ne se brosse pas les dents. Il ne se brosse pas les dents. Il ne se brosse pas toujours les dents. Il ne se brosse pas toujours les dents. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se brosser les dents trois fois par jour. Après chaque repas. Après chaque repas et avant de dormir. Et avant de dormir. Pour ne pas avoir mal aux dents. Ali a mal aux dents car il ne se brosse pas toujours les dents. Il ne se brosse pas toujours les dents. Il pleure. Il souffre. Vous aussi, vous allez vous brosser les dents avec dentifrice. Après chaque repas et avant de dormir. Pour ne pas avoir mal aux dents, pour ne pas souffrir. Pour avoir une bonne santé. Pour avoir une bonne santé, écoutez les conseils du dentiste, mes enfants. Il faut se brosser les dents après chaque repas et avant de dormir. Surtout, ne mangez pas trop de bonbons. Vous allez risquer d'abîmer vos dents. Vous allez risquer d'abîmer le dent les dents. Alors c'est fini pour aujourd'hui mes chers élèves. Je souhaite que vous allez. Je souhaite que vous allez bien apprendre ce dialogue et à la prochaine.